On m'a toujours dit qu'il faut ouvrir les courbeilles en faisant un double clic Mais ça ne marche pas Oh non, c'est terrible